Bonjour j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous donner quelques pistes pour vous aider à gagner en bourse tous les jours. Alors la première chose à voir c'est par exemple si vous tradez le Forex, vous aurez peut-être remarqué que lorsque vous laissez un trade ouvert au-delà de minuit et eh bien le broker vous compte quelques frais de garde en quelque sorte pour avoir laissé une ou plusieurs positions ouvertes, au-delà de minuit. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que si vous laissez euh, votre trade ouvert et eh bien vous aurez déjà une commission qu'il faudra compenser. Donc première règle, évitez de garder votre trade ouvert au-delà de minuit et si vous faites du swing trading et eh bien il faudra compter que chaque jour qui passe le broker va vous compter des commissions de plus en plus élevées, que vous devrez compenser bien sûr par vos gains. Donc évitez les trades qui restent ouverts trop longtemps, prenez plutôt des trades à plus court terme. Donc imaginons que vous choisissiez, que vous éliminiez totalement le swing trading et que vous choisissiez le day trading, donc de couper toutes vos positions avant minuit. Bon, C'est déjà bien mais ce n'est pas suffisant, pourquoi parce que vous aurez remarqué si vous observez les graphiques et les marchés depuis quelques temps déjà, qu'un marché peut très bien monter, redescendre, monter, redescendre et faire ce, ce jeu de yo-yo pendant toute une journée. Au bout du compte qu'est-ce que vous aurez gagné Rien, cacahuète, rien du tout. Donc il est clair que le mieux est d'éliminer le day trading également et de vous positionner à plus court terme. Donc au plus vous prendrez des trades à court terme au plus vous aurez des chances de terminer la journée en étant gagnant. Donc encore une fois c'est une preuve que au plus court vous tradez au plus vous aurez des possibilités de gagner. Parce que si vous avez un, un marché comme par exemple l'euro dollar qui actuellement une un ranging d'environ 60 pips sur une journée, un ranging moyen et eh bien vous verrez que parfois il fait plusieurs fois l'aller-retour avec des mouvements de 60 pips. Si vous faites un, un day trading et que vous décidez de ne prendre vos gains euh, qu'à partir de 70 ou 80 pips ou 100 pips et eh bien vous n'aurez rien gagné au bout d'une journée où il n'a fait que des hauts et bas alors que si, si vous faites des scalpings, vous prenez des trades chaque fois que le marché a bougé par exemple de 5 ou 10 pips et eh bien vous aurez la possibilité de faire peut-être 50, 60, 100 pips sur une journée rien qu'en faisant du scalping. Donc scalping c'est du court terme et là vous terminerez à ce moment-là vos journées en gain la plupart du temps. Donc le mieux est évidemment de faire du scalping, de faire du court terme la plupart des, des traders gagnants utilisent cette technique, bien sûr il faut apprendre, il faut, il faut se donner la volonté de se former à ça mais il est clair que c'est la meilleure méthode si vous voulez gagner tous les jours sur les marchés. Si vous avez des questions n'hésitez pas, mettez des commentaires en dessous de cette vidéo, je suis là à, à votre disposition pour répondre à vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, et bien c'est le moment, inscrivez-vous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.